Salut c'est Guillaume, alors aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi la FSU n'a pas siégé au comité technique académique qui s'est tenu mardi euh, puisque les autres organisations syndicales, elles, l'UNSA et le SPEG ont décidé de siéger mais la FSU a décidé de ne pas siéger. Alors les raisons sont très simples il y a eu un groupe de travail préparatoire à ce comité technique et euh, on a eu des documents préparatoires bien évidemment et c'est là que la FSU s'est rendu compte que normalement le recteur doit rendre au ministère 86 postes 86 postes, ça veut dire en fait 86 emplois. Donc ça fait 86 x 18, ça fait 1554 heures. Donc le recteur, normalement, aurait dû supprimer 1554 heures postes dans cette académie pour répondre à la commande du ministère. Alors bien évidemment, la FSU est opposée à ces suppressions d'heures, mais le problème c'est que le recteur ne s'est pas arrêté là. En effet, quand on a fait les additions et quand on a calculé, on s'est rendu compte que le recteur supprimer non pas 86 postes mais 88 donc ça fait déjà 1590 heures euh, qui étaient rendues euh, au ministère et puis en plus de ces postes et eh bien euh, le recteur a supprimé euh, des petits morceaux d'emploi par-ci par-là donc créant des compléments de service avec bien sûr des heures supplémentaires en, en nombre euh, pour tous les collègues qui euh, restent dans l'établissement. Et donc, tous ces petits compléments de services accumulés, ça fait 591 heures postes qui ont été supprimées en plus. Donc, ça veut dire que non seulement Monsieur le recteur a supprimé 88 postes, mais qu'en plus, il a supprimé 33 emplois supplémentaires euh, avec les heures supplémentaires euh, imposées aux collègues qui restent dans l'établissement. Donc, on voit bien que Monsieur le recteur a été largement au-delà de ce qu'on lui demandait. Et là où ça pose un véritable problème, c'est que quand nous avons fait... Ensemble, euh, trois jours de grève majoritaire, eh bien, le recteur s'était engagé avec euh, les organisations syndicales à dire qu'il allait revoir tous les établissements qui allaient refuser les heures supplémentaires pour revenir sur ces suppressions d'heures supplémentaires et les transformer en heures postes. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'est aperçu lors du groupe de travail avec l'administration du rectorat, donc avec Monsieur le recteur, même s'il n'était pas présent physiquement, eh bien, c'est que le recteur n'a transformé des heures supplémentaires en heures poste que là où les chefs d'établissement ont demandé. C'est-à-dire que dans tous les établissements où ce sont les équipes qui ont dit bah, « Nous, on ne prendra pas d'heures supplémentaires au-delà de celles qu'on peut nous imposer », eh bien, ça n'a pas été traité par le rectorat. Donc, nous, on a vu ça comme un véritable affront à la FSU et on a décidé de ne pas siéger. Et d'ailleurs, les deux organisations syndicales qui ont siégé euh, mardi eh bien, se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient rien faire, qu'elles ne gagnaient rien du tout. Et donc, à la fin de ce comité technique, elles ont dû voter unanimement contre la proposition de suppression de poste de M. le recteur. Et donc, un nouveau comité technique va être réuni. Et donc là, dans ce nouveau comité technique, eh bien, la FSU va siéger. Euh, mais après avoir informé euh, la profession, après avoir fait des communiqués de presse, après être intervenu dans la presse pour expliquer cette situation complètement absurde, et donc là, quand nous allons suivre, nous allons exiger de M. le recteur qu'il respecte le plafond d'emploi que le ministère lui demande et donc qu'il revienne bien sur les 600 heures supplémentaires qu'il a supprimées en trop et puis bien évidemment sur ces deux postes en plus qui ont été supprimés selon nos calculs. Donc, nous espérons bien euh, que vous transmettiez ces informations partout parce que là, on est face à un véritable scandale, c'est-à-dire que M. le recteur a décidé de supprimer 40% d'heures en plus que ce qui lui était demandé par le ministère. Alors qu'on voit très bien que dans nos établissements, eh bien, ça tire de partout, que les effectifs augmentent et que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir faire une rentrée correcte avec les moyens qui nous sont alloués actuellement. À bientôt